Conseil et recherche à 10 ans. 10 ans que nous œuvrons à rapprocher le monde des entreprises et de la recherche. Alors j'ai créé Conseil et recherche car je voulais accompagner les transformations des entreprises un petit peu différemment que ce que j'avais l'habitude de faire dans mon précédent métier où j'étais euh, consultant sur, sur les mutations du travail qui était un peu mon dada. Et euh, je me disais euh, comment passer... Euh, du stade où je vais, moi, par conviction personnelle, chercher dans les acquis de recherche ce qui m'intéressait pour accompagner mes clients et les éclairer et les inspirer un petit peu davantage. Et ça, le client ne me le demandait pas, à quelque chose de plus organisé. Je vous laisse découvrir tout ce qui s'est passé depuis 10 ans. Chez Conseil et Recherche, nous sommes des partisans de la recherche partenariale. Nous pensons que la recherche peut apporter aux besoins opérationnels des entreprises. Nous pensons également que les préoccupations des entreprises peuvent nourrir la recherche. Cela nous semble évident. Pourtant, une méfiance et une méconnaissance mutuelle limitent le rapprochement entre ces deux mondes. Nous avons créé des dispositifs de recherche collaborative de 6 mois que nous avons déclinés sur 3 ans dans le cadre de nos chères éphémères. Ces chères vous permettent d'embarquer à nos côtés dans une aventure apprenante qui fait la part belle aux échanges interentreprises, au dialogue avec des experts et des chercheurs et à des explorations de terrains innovants. Pour inspirer vos équipes. Ces dispositifs sont pensés pour préparer vos transformations et passer à l'action. Chaque organisation a des enjeux spécifiques et nous proposons aussi des interventions sur mesure qui vous permettent d'avancer en fait sur vos problématiques et nous avons également des conférences-débats qui permettent de vous accompagner également sur vos réflexions. Nos consultants chercheurs sont à votre écoute pour vous apporter des solutions personnalisées à vos problèmes opérationnels. Nous sommes soucieux de vous donner les moyens de partager les fruits de nos recherches avec vos ouais, ouais, à vos collaborateurs à même terme. Chaque est... livre est designé avec soin, pour expliquer simplement et rapidement où elle était parfois difficile à saisir. C'est parce que nous sommes énormément investis sur le fond que nous sommes aussi excessivement soucieux de la forme. Vous l'avez compris, nous ne sommes pas de simples consultants qui proposent les mêmes solutions à des problèmes différents. Nous ne sommes pas des chercheurs qui parlent un langage différent du vôtre. Nous sommes la synthèse de deux mondes qui ne savent pas encore suffisamment se parler, travailler ensemble et qui ont pourtant tout, vraiment tout, à y gagner. Si nous réussissons à vous proposer ce niveau et cette qualité de performance, c'est parce que vous êtes entourés de nos meilleurs collaborateurs ici. Tous docteurs en sciences sociales, avec une expérience concrète du monde, de l'entreprise et un soupçon de légèreté qui vous fait vous sentir chez vous. Nous sommes des passeurs de savoir, des explorateurs de complexité. Nous sommes conseils et recherches.